Bonjour à tous, on ne va pas perdre de temps, on va tout de suite passer au cours où on va parler des unités d'énergie et du rendement. On va donc commencer par définir les différentes unités d'énergie et l'unité principale à connaître c'est le joule du nom d'un physicien anglais avec la lettre J majuscule. C'est l'unité d'énergie du système international. Ça veut dire que si vous faites des calculs que vous verrez plus tard avec des unités du système international, par exemple le mètre, la seconde, etc., vous retomberez en termes d'énergie toujours sur du joule. Pour donner un ordre d'idée de la grandeur d'un joule, c'est une unité d'énergie qui est très petite, puisque un joule permet de chauffer un gramme d'air de 1 degré Celsius. Un gramme d'air, c'est pas, pas une grande quantité, et un degré Celsius, c'est pas énorme. Donc c'est une toute petite énergie. On va le voir tout de suite avec l'unité d'énergie électrique, le kilowatt-heure. Il est composé de trois lettres, le petit k, k minuscule de kilo, le W majuscule de watt, la puissance électrique, et le petit h de heure, l'unité de temps que vous connaissez. On verra dans le prochain cours qu'est-ce que ça veut dire exactement que le kilowatt-heure, et surtout, pourquoi on a ce facteur de conversion. Un kilowatt -heure est égal à 3 600 000 joules. Donc, patientez pour le prochain cours, on l'expliquera. Enfin, la troisième unité à connaître, c'est la calorie. On la note cal, c à en minuscule. C'est une unité d'énergie du corps humain, de la nutrition, de tous les aliments. Si vous regardez une étiquette d'un des aliments que vous consommez, vous verrez des calories ou des kilocalories, ou également des kilojoules d'ailleurs, sur les étiquettes actuelles, qui vous informent de la quantité d'énergie que vous apportez. Ce biscuit, par exemple, ou cette bouteille de soda euh, à la coca, par exemple. Alors du coup, la définition d'une calorie, c'est une énergie qui va permettre de chauffer un gramme d'eau de 1 degré Celsius. Donc on voit que c'est pas une unité d'énergie très grande, mais elle est plus grande que le joule, puisque le joule c'est un gramme d'air et c'est plus compliqué, on va le voir plus tard, de chauffer un gramme d'eau. Ça sera expliqué dans la prochaine vidéo. Veuillez noter cette valeur et la prendre par cœur, tout comme pour le kilowatt-heure. Kilowatt une calorie, c'est égal à 4,18 joules. Vous aurez régulièrement dans la suite de votre scolarité des exercices de conversion pour les énergies de calories en joules en kilowatt-heure. Donc il faut connaître ces facteurs de conversion. Une calorie, c'est 4,18 joules. On va maintenant définir ce qu'est une énergie utile dans un appareil. C'est tout simplement l'énergie dont dispose l'utilisateur en sortie du, de l'appareil, en sortie du dispositif. Puisqu'en fait, les appareils ne sont pas parfaits. Ils consomment une certaine quantité d'énergie, mais ils ne vous rendent pas toute cette énergie-là, il y a une perte d'énergie. Et la plupart du temps, cette perte d'énergie est sous forme de chaleur. Du coup, comme il y a une partie de l'énergie qui est utilisée et l'autre qui est perdue, on a envie de savoir le rendement d'un appareil, c'est-à-dire le pourcentage de l'énergie qu'il a consommée, qui est vraiment utilisée pour ce que l'on veut. Vous avez compris, c'est donc une division, le rapport entre l'énergie utile et l'énergie consommée. L'énergie utile étant plus petite que l'énergie consommée, ça donne un nombre compris entre 0 et 1, et on va le convertir en pourcent la plupart du temps. 0% ça serait un appareil qui est complètement inutile, tout ce qu'on lui donne, euh, il ne l'utilise pas, il le, il le gaspille. Et un rendement de 100%, ça serait un appareil parfait, tout ce qu'on lui a donné, il l'a utilisé pour son objectif. Du coup, vous verrez aussi plus tard, je vous l'introduis, la lettre grecque « ETA ». C'est une sorte de « N » avec une barre qui descend pour le rendement. Elle apparaît très souvent dans elle apparaîtra sûrement à la suite de votre scolarité au lieu de la lettre « R ». Mais pour l'instant, je vous autorise à utiliser la lettre « R » pour le rendement, l'énergie utile sur l'énergie consommée. Du coup, pour avoir un peu un ordre d'idée. Je vais vous donner plusieurs exemples, notamment pour tout ce qui est des, des déplacements. Un moteur à essence, il va avoir un rendement de 20 à 30%. Du coup, selon vous, quel va être le rendement d'un moteur électrique pour une voiture électrique Est-ce que c'est plutôt 50% 70% Eh non, c'est encore mieux que ça. Ça peut aller jusqu'à 95%, entre 80 et 95%. C'est beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça qu'à l'avenir, sûrement, on aura tous des voitures électriques. Mais alors du coup, le pire moyen de transport qu'on puisse imaginer, le train à vapeur. Alors lui, il perd beaucoup, beaucoup de chaleur avec le charbon qu'on fait brûler. Du coup, son rendement est déplorable. Il est de 8%. Et nous alors Si on décide de se déplacer à pied, entre l'énergie qu'on consomme et l'énergie qui est utilisée pour le déplacement, quel va être notre rendement vous avez une idée ben En fait, on est assez proche d'une voiture à essence, puisqu'on a entre 20 et 25%. Vous le savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est aussi vrai pour l'énergie. L'énergie est conservée. Seulement, parfois, on a aussi des pertes d'énergie. L'énergie n'est pas perdue, elle ne disparaît pas. C'est juste qu'elle est inutilisée pour notre dispositif. Donc quand même, malgré tout, rappelez-vous, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.